Bonjour à tous, aujourd'hui la vidéo c'est une vidéo spéciale en collaboration avec un expert du dropshipping. J'explique je le, le principe de la vidéo, je vais poser cinq questions concernant le dropshipping, en fait dix questions au total, on va y aller par tranche de 5. Je vais poser cinq questions tout d'abord à Patrick, par la suite je vais me présenter, il va me, il va me poser cinq questions puis on va y aller ainsi de suite. T'es prêt? Mon nom c'est Alex, donc je te laisse Pat te présenter Patrick. Yes Patrick. Euh... Moi, j'ai commencé le dropshipping, ça fait environ un, un peu plus que trois ans passé. Puis, euh, j'ai commencé le dropshipping, j'ai tout le temps voulu faire euh, d'entrepreneuriat. Puis, j'ai tout le temps été attiré par, par l'Internet et les technologies. Puis, je pense que l'e-commerce, c'était la chose qui me rejoignait le plus. Puis, j'ai commencé le dropshipping, ça fait, ça fait un bon bout, puis j'aime vraiment ça. Puis, j'ai été chercher un, un mentor, un mentor dans le domaine. Au début, ça a propulsé tous mes résultats, parce que en place de prendre un an, deux ans à apprendre, etc., ben, en dedans de deux mois, j'avais ma boutique puis je commençais déjà à faire des ventes sur Facebook et à apprendre toutes les publicités puis toutes les stratégies marketing. Mm -hmm. Puis six mois après, j'ai com... trouvé mon premier gros winner. que Là, j'ai commencé à faire des euh, 5 à 6 000 par jour de ventes. Pis... À partir de là, j'ai commencé à scaler puis à apprendre puis à, à tester des nouvelles applications. C'est ça qui résume mon expérience en termes de dropshipping. OK, super. Yes. Super. Bon. Les, les principales questions qui reviennent souvent, la première qu'est-ce que le terme dropshipping veut dire exactement? OK. Le terme dropshipping veut dire que tu es la relation entre le client et le fournisseur. Okay. Toi, tu n'achètes pas le produit avant que tu l'aies vendu sur ta boutique. Un coup vendu sur ta boutique que tu as créé, tu vas voir le fournisseur, tu achètes le produit et tu dis au fournisseur d'envoyer directement le produit chez le client. Puis toi, tu empoches la différence de prix entre le prix de ta boutique et le prix du fournisseur. Pour la deuxième question, est-ce que tu peux faire euh, du dropshipping? Parce qu'on entend souvent dropshipping, mais c'est Shopify. Est-ce qu'il y a d'autres plateformes que tu peux utiliser ou c'est uniquement Shopify? Non, il y a, a d'autres plateformes que tu peux utiliser. Tu peux utiliser eBay, tu peux utiliser Etsy, tu peux même utiliser Amazon. Okay. Mais qu'est-ce qu qui arrive avec Amazon et euh, eBay, c'est que les règles sont un peu plus strictes. Surtout mm -hmm. en termes de, de retour sur Amazon, je pense qu'il faut que tu sois en bas de 1% de retour ou tu peux être banni ou il y a de quoi qui peut arriver avec ton compte. Oui, effectivement, les, les règles Amazon qui... les. POS, term of ouais. Services, sont, sont assez, assez stricts il faut les respecter à la lettre. Là. Oui, puis aussi avec euh, Shopify, qu'est-ce que, qu -ce que j'aime, c'est que les clients t'appartiennent, que tu es en train de construire un, une boutique en ligne, puis les clients vont revenir sur ta boutique, puis tu vas avoir aussi leur email pour leur faire des promotions dans le futur. OK, okay je comprends. Si on veut commencer à faire du dropshipping, ben, on commence par quoi? Euh, faut créer un site web avec Shopify. Shopify c'est une plateforme que y a déjà les thèmes pour ta, ta boutique, pour ton site web, comme le layout. Mais faut que tu crées ton site, ton site web avec le, un des thèmes Shopify. Mmh. Après, faut que tu trouves des bons produits à vendre. Faut pas, faut pas que tu vends n'importe quel produit juste pour dire que tu mets. Faut que tu trouves des, des produits que tu que t'aimes premièrement, puis que tu crois que ça aide les personnes parce que faut faut tes produits servent quelque chose, tu peux pas juste vendre n'importe quoi pour dire « Ok, je vends ». faut que tu trouves des produits que tu penses qu'il y a du potentiel pour, pour le long terme. Okay, ok, Un coup, ta boutique est créée, là tu commences les publicités, tu commences à amener du monde sur ta boutique avec euh, les, les plateformes genre Facebook, Google, Pinterest et plusieurs autres. Ok. Puis la question, je pense, primordiale que tout le monde se pose pour une entreprise, bien… Combien d'argent est-ce que j'ai besoin pour partir en dropshipping? Pour partir en dropshipping, moi je dirais que ça prend au moins environ 1000 à 2000$ pour partir en dropshipping. Le... Mm -hmm. Mais tu peux commencer avec juste en créant ta boutique qui coûte environ 30 ou 40$ dollars canadiens. Mm -hmm. Et tu peux jouer avec ta boutique Shopify, faire des tests, apprendre comment Shopify marche, les, les applications tout ça, ça ne coûtera pas cher. Mais pour faire la publicité, tester des produits sur les plateformes comme genre Facebook, Google, etc., moi je dirais au moins 1 000 à 2 000 pour être à l'aise. Ok. Ce qui inclut dans le fond le coût de ton achat ou c'est seulement des, des coûts publicitaires à ce moment-là euh, Coût publicitaire. Coût publicitaire, coût des applications pour Shopify. Parce que le, le coût des, des achats, c'est... Shopify va te payer et ça prend environ 2 à 3 jours pour l'avoir dans ton compte de banque. Fait que tu peux arriver après puis l'acheter avec le fournisseur. Ok, puis euh, l'autre chose, comme c'est bien beau faire du dropshipping, mais c'est quels produits est-ce qu'on vend exactement? Ok, ça les produits qu'on veut vendre, on veut vendre des produits qui augmentent la confiance ou l'estime de soi ou qui procurent du bien-être. Les, les personnes vont, vont débourser pour avoir des produits qui vont les aider dans la vie de tous les jours ou bien qui répondent à des problèmes que les personnes peuvent avoir euh, dans, dans la vie de tous les jours. Ok. Et aussi des, des bons produits qui peuvent se vendre très bien, c'est des produits qui font économiser de l'argent ou qui sont extrêmement uniques. Ça aussi comme que les produits qui, qui viennent juste de sortir sur le marché qu'on peut juste retrouver sur l'internet qu'ils ne sont pas encore dans, disponibles dans les magasins comme Walmart, Canadian Tire ou autres. Ok, ça, ça conclurait les cinq premières questions, euh, pour, pour la suite, je vais, je vais commencer avec mon expertise. Donc, moi je vais vous parler de mon background, si je peux, euh, si je peux commencer, nous on, on a la formation Amazon Be Wild and Free, puis la tête pensante de cette entreprise-là, c'est ma femme, c'est euh, comment que ça a commencé, c'est que euh, ça a commencé quand même par moi, je voyais une vidéo d'une YouTubeuse qui s'appelle Tatiana James, une publicité qui revenait souvent sur, sur Facebook ou YouTube et euh, cette fille-là disait qu'elle faisait 40 000 de, de vente par mois sur Amazon. Au début, j'y croyais pas, l'annonce revenait tout le temps, tout le temps, tout le temps, qu'à un moment donné, ben, veux, veux pas, la curiosité l'emporte. Je clique sur l'annonce, je me mets à lire sur le monde d'Amazon, puis je me dis, tu sais quoi? Je pense qu'il y a des possibilités. Fauve était dans son congé de maternité, donc moi je l'ai pris j'ai dit « Regarde, essaie ça! » puis moi, moi je, continue, je continue ma carrière dans un tout autre, autre domaine pendant ce temps-là. De fil en aiguille, euh, on a commencé à en parler euh, à du monde proche, euh, euh, on a fait une page internet, on a, on a commencé à avoir des questionnements genre, sur comment que ça fonctionne Amazon et on s'est très vite rendu compte que les mêmes questions revenaient assez souvent donc on a décidé à ce moment-là de créer la formation Amazon Be Wild and Free. La première question c'est de quelle façon tu trouves un, un produit à vendre sur Amazon? En fait, je ne sais pas exactement si ça fonctionne de la même façon pour le dropshipping mais sur Amazon il existe euh, plusieurs euh, logiciels afin de trouver. Les principales sont Helium 10, Jungle Scout et Viral Nunch. Ils jouent, ils jouent à peu près tous dans la même branche parce qu'ils ont toutes des technicalités, ils sortent tout le temps des nouveautés pour essayer d'avoir les clients, dans le fond, les, les acheteurs potentiels de, qui veulent faire du Amazon. Puis pour nommer que, que les populaires, mais ça permet en fait d'analyser le tout, la rentabilité et surtout la viabilité sur le long terme de ton produit. Par contre, pour ma part, je peux trouver aussi bien des produits à vendre de différentes façons. La façon que ça fonctionne, c'est que tu as trois outils libres à toi de choisir. Ils ont différents forfaits, puis avec ça, ça te permet d'analyser la rentabilité d'Amazon, des produits Amazon. La deuxième question que j'ai, c'est comment tu fais pour valider que tu peux, vendre, que tu peux le vendre avant que tu l'importes? Sur ça, il y a deux choses très, très, très très importantes. La première, tu dois faire tes recherches aux bonnes places pour la marque de commerce. Tu ne peux pas vendre un chandail. Exemple, si je prends un chandail avec le signe Nike que tout le monde connaît, mais tu ne peux pas prendre la même chose, un chandail, euh, disons, euh, non brandé, puis le vendre la même chose sur Amazon. Tu peux le faire, mais ça va prendre l'autorisation de Nike puis c'est pas nécessairement facile à avoir. Il y a certaines grandes compagnies qui ne euh, l'autorisent pas. De l'autre côté, plus important, parce que je sais qu'il y a des étudiants qui se sont fait prendre au jeu, ils font pas nécessairement les recherches, ils essaient de tourner les coins ronds. Euh, C'est l'importance des brevets, surtout, surtout aux États-Unis. Il euh, y a des façons de faire, puis pour nous, on est entouré de professionnels dans notre entourage qui nous permet d'éviter de faire des erreurs coûteuses. Au début, tu peux très, très bien faire tes recherches toi-même, mais quand tu atteins un certain niveau, ben à ce moment-là, de faire affaire avec des professionnels qui font une réelle recherche pour toi, ben, ça va te permettre d'être au moins 100% rassuré euh, euh, via ta compagnie. Ok. Euh, Puis les marges de profit minimum sur un produit pour vendre sur Amazon, ça ressemble à quoi? La marge de profit minimum que nous, on recommande, c'est au moins 25%, euh, ça, ça veut dire tout payer euh, net avant impôt. Euh, ce qui inclut aussi les, la publicité que tu vas faire sur Amazon. Donc, euh, disons que ton produit te coûte 5 au précoce, tu le vends 20 euh, Amazon vont se prendre, je sais pas, disons 5 il te reste 10 de, de profit. Mais dans ce 10 $-là, euh, tu comptes aussi euh, ton frais Amazon mensuel qui est de 39,99 US par mois. Puis nous, on aime ça inclure euh, un, un volet publicitaire, donc ça peut être. Euh, un, dépendamment de la niche qu'on est, si c'est compétitif, pas 1 à 3 par produit. Fait il, te, il te reste environ 1 à 5 par unité vendue, dans le minimum. Hein. OK. Comment tu fais pour ranker ton produit dans Amazon et arriver dans le top 3? Ben ça, c'est une des plus grandes questions qu'on reçoit souvent. Comme OK, j'ai un produit gagnant, mais comment je fais pour l'amener à la page numéro 1? Il existe tellement de façons, puis c'est ça le grand secret, c'est de travailler. Avec l'algorithme d'Amazon, mais aussi tu veux essayer de le déjouer, mais je peux te dire qu'il est très, très, très, très fort parce que Amazon, contrairement à eBay, qui a, qui a pris un, un déclin pendant un petit moment, ce qui a permis à Amazon d'être au top, c'est que contrairement à eBay, tu peux pas nécessairement vendre euh, des choses qui ne sont pas de bonne qualité. Tu peux le faire pendant un court laps de temps. Amazon vont simplement suspendre ton compte, puis tu ne seras plus accessible à Amazon. Puis crois-moi, tu sais pas ce que tu veux sur le long terme. Il y a différentes stratégies qui existent euh, qu'on explique un petit peu plus en détail, parce que ça serait un petit peu long à expliquer euh, aujourd'hui, mais il existe différentes stratégies. Ok. Puis euh, par rapport à ça, utilisez-vous de la publicité euh, Facebook, euh, Google ou vous utilisez seulement du Amazon PPC? Si, si je prends euh, le, le fait que tu sois débitant, comme quelqu'un qui est débutant, on va lui dire euh, « reste seulement sur Amazon, euh, ça va faire la job pour toi ». Exemple, il euh, y a un de nos amis qui nous a envoyé une capture d'écran l'autre fois il dit hey, « regarde, je cherchais sur Google puis j'ai vu un produit à toi genre, qui était publicité, publicisé sur Google ». Là, je trouvais ça quand même bizarre. J'ai demandé, j'ai dit « tu peux-tu cliquer sur l'annonce, l'annonce le reliait avec Amazon ». Donc là, j'ai compris, je dis, attends une minute, c'est juste incroyable ce que je viens de découvrir. Amazon fait de la publicité sur Google pour moi. Pourquoi? Parce que ça va chercher le client, ça l'amène sur Amazon. Disons que je vends une souris d'ordinateur, disons avec son algorithme, va proposer un tapis de souris, un écran, un écran d'ordinateur, un clavier. Donc là, Amazon va aller chercher plus de ventes. Ils sont, sont assez, assez forts là-dessus. Pour quelqu'un qui est plus avancé... Le but par la suite d'Amazon, c'est d'exporter sa marque. Ça veut dire que là, à ce moment-là, oui, on va faire des, des publicités sur Facebook, mais toujours dans le but de rediriger constamment vers Amazon ou même du Google Hardware aussi. Ouais. OK. T'as tout pour mes euh, cinq premières questions.